Être ambitieux, rêver, mettre la barre très haute et ensuite travailler très très dur. Il faut oser, il faut se lancer, il faut s'entourer aussi, hein, ne pas avoir peur d'aller trouver des personnes qui ont l'expérience. Entourez-vous d'une équipe multidisciplinaire qui possède toutes les compétences dont vous ne disposez pas vous-même. La Wallonie 2030, à mon avis, aura un tissu qui ne sera plus fait de grandes industries mais de toute une série de petites sociétés technologiques très pointues qui travailleront en, en partenariat l'une avec l'autre et qui permettront ainsi à la région de, de rester à la pointe du développement technologique. Mais J'espère que c'est une Wallonie où l'entreprise est privilégiée et fait la fierté de tous les Wallons. Il faut commencer par l'enseignement et pouvoir investir dans notre capital humain qui est probablement la richesse la plus importante de la Wallonie. Rien n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Pour l'équipe, j'adore notre devise nationale, ils ont fait la force. Lead by example. Euh, il faut toujours montrer l'exemple à ses collaborateurs. Et la devise personnelle, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut partager et il faut surtout aimer autour de soi.